Salut tout le monde J'espère que vous allez bien Ah plus d'énergie Kylian, plus d'énergie ouais, J'essaye oui Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Kylian On va jouer à un jeu. C'est quel on voit plus en caméra C'est Pokémon Pokémon qu -ce quoi Bah ouais, c'est Pokémon quoi, il y a écrit Version rouge. Tu connais où tu connais pas jamais j'ai bah oui t'étais née même moi j'étais jeune j'étais très très jeune bon on essaye vas-y vas-y essaye et je crois que les gars ça va piquer le pokémon allez commence nouveau jeu ah t'as quitté non oh là là, oh là là, je... à l'ancienne c'est pas forcément star appuyez sur le non pas ah d'accord faut... ah, faut... il a du mal encore voilà voilà. Bien le bonjour, bienvenue dans le, plus sur le bouton, monde magique des Pokémon. Ouais ouais Mon nom est chaîne Les gens souvent, ah, les gars, ça pique de ouf euh, ouais. ce jeu-là. Ça pique de ouf les graphismes. Les gens souvent appellent le. En fait, c'est pixel art. <rire> On dirait pixel art. Hein. Ouais, c'est du pixel l'art de toute façon hein ouais, ouais. On dirait pas il est malade mais on croirait pas qu'il est malade. Il parle normal, il est un peu de mais finalement euh, quand il s'agit de jouer, il serait vite fait. Bon, continue. Ouais, bah, M'appelle le prof professeur Pokémon, prof Pokémon. Ouais ben bah, si tu le dis hein Si tu le dis Ouais C'est mon dépeuplé de Pokémon. créatures ouais, bah, du ouais. nom ouais. de Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont... Les animaux, vas-y euh, avance. Domestique pour d'autres îles sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon et ma profession. Ok. okay. Tout d'abord, quel est ton nom ah, Attends, ça donne un nom de hein. Attends, c'est quoi Il Donne pas n'importe quoi. C'est quoi son ouais, nom lui Ouais ben bah, à lui c'est Sacha. Ouais bravo. Oh, ah c'est rond. rond, parce qu'on je avec le PS4 les gars, sinon c'était, euh... ah je sais même si c'était A ou B, ça. Ton vrai. nom est et donc, Sacha, il y a un piège la sur suivant. ah voilà, lui comment il s'appelle mon petit fils, il est un rival de toute jeunesse. ouais. Euh c'est quoi donc, ça nom déjà, ou wow. Ouais je sais pas vas-y C'est Régis Vas-y Ah oui j'ai oublié Ah oui je me souviens de son nom Et Régis Sacha Alors on va mettre bien la caméra parce qu'elle est un peu tordue Voilà T'inquiète sur les po des Pokémon et sur le point de avance un... un tout nouveau monde de rêves, d'aventure de pokémon et de pokémon ah oui de pokémon oui oui c'est vrai oui, c'est bien t'attends dingue c'est dingue les gars On joue à une game boy euh, color de non, mais c'est une game boy hein. c'était un game boy avant. ah ouais les gars et eh, ça pitch. ah y'a une super nintendo tu vois super nintendo ah, ah, ouais ça se joue à super nintendo Bon On y va, on y va. non Eh hey, les gars depuis je j'ai dit on va essayer Pokémon à l'ancienne. Il voulait pas trop, il voulait qu'on fasse un stream sur euh, Final Fantasy 7 remake. Ouais ben bah, j'allais la remontrer. Mais bah, regardez Polo, hein Il fait même des vidéos hein, de Final Fantasy. Bah ouais Ouais bah moi je suis on ah, Donc aller, les maisons. Ouais, on va aller dans toutes les euh, maisons. C'est rond pour parler aux gens. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle va dire elle Notre tuil livre. C'est une carte. Ça peut être.. Utile. Ouais ben ça t'en montrer, le... hein Enfin, il y a des gens qui ne connaissent pas encore. Ouais, c'est important. Ouais, je les touche, là. Non, faut pas jouer avec les joystick, c'est pas jouer avec les joystick. Pas, pas la.. Yessi c'est le professeur Chen. Je suis donc.. Oh. Tada Tada dada -da quoi Assistant Oh c'est cool ça Il y a un bon taf tu vois ouais, C'est de... la vidéo rêve Ouais C'est ta taf de rêve. Le professeur Chen est. Et la référence en... Référence hein. La référence en matière, matière de. de... Très respecté parmi les, les dresseurs euh, de Pokémon Pokémon ah, ouais Vas-y Yann. passe aux choses sérieuses on va pas traîner trop longtemps ouais, je sais. Ah, les gars attends on va d'appuyer qui se rappelle de ce moment là hey Iliad, attention là c'est le choix de ta vie là là il y aura le choix de ta vie c'est le choix de ta vie ne tombe ne fais pas n'importe quel choix ne prends pas n'importe quel choix euh, vas-y Sacha Pépé n'est pas là. Ah, c'est pas ici. Ah non, c'est peut-être pas ici. Ah, oh. part quoi Ouais, ben, faut le chercher, hein. Ouais, ben, faut le chercher dans tout. Je sais plus comment c'était. Euh... Faut chercher dans toutes les maisons. Attends, j'essaie, parce que. Avec toi, on va. On va y passer encore. Je rappelle Zelda. Non, c'est pas grave. Hey, eh, toi, là. tu dis. C'est super dangereux, des Pokémon sauvages, infestent les hautes herbes, il te faut un pokémon pour te protéger, j'ai trouvé, suis-moi, ah bah c'est un faire je me rappelle même plus les gars, moi c'est tellement vieux, moi j'ai joué une fois dans ma jeunesse et j'ai pu jouer, et il y a le fiston qui essaie de rentrer derrière, et il y a yes qui essaie de rentrer là, ah ouais. Régis, Pépé, j'en ai marre, d'attendre, Régis, euh, ah, c'est vrai. Je t'ai dit de venir. Tiens, Sacha. Attends, euh, on vais faire une petite vidéo, Après, à boire. Vous avez vu les gars, ils veulent faire la pause et aller boire. Non, non mais... On finit, après on va... Après, tirer à boire. Allez. Enfin, toi tu bois, moi je peux pas boire, moi. Mais ils sont dans des Pokéballs. Pokéball. Pokéball ou Pokéball Pokéball. Ça dit Pokéball, là bon. Hé, hey, les gars, c'est Pokéball ou Pokéball Laissez ça dans vos commentaires. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de... On a eu un Pokémon. problème technique. Pokémon, eh oui. Mais avec l'âge, il ne m'en reste plus que 3. Il ne reste plus que trois Pokémon. Choisis-en un, il te dit. Waouh. Regis, ben, un pépé, mon pépé... Bah c'est son grand-père Régis, euh, le professeur, c'est son grand-père. Et moi Mais non, c'est pas ton grand-père à toi. Non mais c'est euh... écrit, et moi Et moi, mais c'est Régis qui dit ça. Ouais, mais c'est suis libre. Patience Régis, tu en auras un aussi. Allez, parle à la professeure Ok. Sachez à quel Pokémon Ah, le choix décisif les gars choisis tu eh Attention Yann de ce que tu vas choisir hein. Franchement Vas-y, prends un Pokémon, va choisir un Pokéball. Euh, non, la mais chose. après tu verras, il va te dire si tu le veux ou pas. Prends-en un ah, au hasard pas. et tu regardes si tu le veux ou pas. Et si tu changes ou pas. Okay. Euh. On swat. Tu prends ça euh, Non, non, euh... non. Ah, les gars, vous avez vu et à l'époque, on avait tous ce jeu-là, il n'y a pas un chat qui a pris bub bizarre. Lui, il va prendre Bub bizarre, mais... Non, euh... non, non, non, je vais pas le prendre Mais si, tu vas posé la question. Non, mais on va se voter, en fait. Ah, bah non, non, on ne prend pas Bub bizarre. Moi, je ne pas bulle bizarre. Vas-y, Oh, on peut... On tu rond, tu continues. Euh... Elle a grandi depuis sa naissance, blablabla, bla, bla, bla. vous bla, connaissez, bla, les gars. Veux-tu le Pokémon des... Plantes Dis non.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 ça mèche, il bien, ça mèche, mais bon, on dirait que Carapus, il y avait un meilleur niveau. Il était niveau 7, ça, Carapus. Bon, vas-y, prends le hein. Pour prend qui ça, ça mèche ou Carapus Je vais choisir. Ça mèche. Vas-y, va prendre ça mèche. Mais l'eau, ça fait pas mal. Bah, si, ça peut faire mal. Da, da, da. Ah, t'as pas pris Il a annulé. Wow, C'est rond à chaque fois. Ok, maintenant, tu m'as pris. On s'en fiche. Ce pokémon est très énergétique Sacha, Tiens ça la mèche Après c'est la mèche, ça devient quoi Yann Non laisse-moi c'est la mèche Bah non je ne vais pas l'appeler, tu l'appelles comment Moi euh... ouais, je vais l'appeler Ah bah non, non hé hey, On a jamais vu ça Non non non, faut pas donner des noms à... bizarres. Tu, tu vas donner quoi comme nom Non laisse-moi c'est la mèche Va à droite, tu fais ok Pixel art, il a dit, hein. vous avez vu les gars, c'est du pixel Oh, pixelat. mais ouais, c'est du pixel art. Je préfère que c'est même pas du pixel art. Je prends celui-ci. Il a pris quoi lui Ah, il a pris un euh, carapuce. Un euh, carapuce, ouais. Je vais dire, c'est la moche. Il reçoit un carapuce. Ouais. pas la professeur Chen Ouais. Ton Pokémon te protégera des. Pokémon sauvage. Vas-y. Vas-y, ben maintenant on va dans. Et puis quoi, Régis vas-y. Ah, ouais, c'est vraiment pixelé. Ça pique les yeux, les gars. Franchement, ça pique les yeux de ouf. Ouais, moi, ouais, moi, pas trop. Bah bon ouais. Vas-y. Vas-y. Mon Pokémon est. Plus fort. Ouais, c'est vrai, il y avait un Pokémon niveau 7. Mais c'est pas grave, ça, c'est un détail. Allez, descend en bas. On y va, faut sortir minute, Sacha, Ah voyons quel de le Pokémon est le plus fort. La... Oh. Qui c'est qui va gagner c'est l'eau si je veux Allez, viens. Ouais, ben, ça serait le peu, tu sais pourquoi, parce que il éteint l'eau. Ah non, c'est l'eau qui l'éteint. Il agisse de se battre. Il se fait appel à Carapuce. On avance à la mèche. Non pas tout le temps. Euh... Je pense. Vas-y. Ah il y a perdu de la force, ça a pas tapé mais il y a perdu de la force. Griffe. ah ouais Merci, charge va à droite en haut faut pas fuir hein pas vu je pense ah non c'est pour changer de pokémon à plus croire hein. attaque obligé attend y'a pas d'objet euh, non, griffe, griffe. Tu vas pas faire rugissement, ça t'appelle pas, tu as déjà fait. Ouais, coup critique, un coup critique. Ça que... mèche pierde F, la défense. Ça mèche lance griffe. Allez, allez c'est tendu, hein Oh là là Je suis bien comme Vas-y, vas-y, tu le, tu le. Merci. Allez, allez mmh. Ah, il a échoué, t'as de la chance. Ah, il a de la chance, c'est toi qui a échoué ce, ce carapace. Allez, vas-y, bah ton tour. Eh franchement les gars le jeu moi je pourrais pas rejouer à ça c'est pas possible franchement pourtant à l'époque j'avais deux et en 2022, je peux pas rejouer à ça impossible ça mèche je gagne 70 points d'expérience merci Salamèche je monte au niveau 6 t'as gagné un niveau Merci Sacha m'a curé Ah maintenant tu peux Sal pourquoi j'ai dit Comment il s'appelle 8 tes Régis Moi de pokémon sauvages comme ça, comme ça on va les battre, je serai ça aussi non, non que je vais entraîner mon pokémon, non, non, non, Sacha, pépé. pépé, à plus tard Bon, vas-y, hein, il est temps de sortir nous aussi. mais il fallait prendre des, des pokéballs et tout, enfin je sais pas si c'est. Ah des Roucoules, un hein, Roucoul, tu connais Ah mais oui Roucoul Roucool je crois que je l'ai comme carte. Ah tiens comme carte Pokémon. Ouais je le sais. Il est fort il est pas fort Ouah Roucoul il est niveau 3 Oh nice Et dans cette alors retour à l'air je crois que je sais même plus s'il si faut acheter les pokémon maintenant ou pas non tu sais pas de ça. oui c'est la mèche. moi wow, je vais bientôt combattre déjà attention une tornade ah hein. ouais je me rappelle même plus de ces attaques Waouh, wow, mais quand eh, mais non, je reconnais je connais beaucoup maintenant. matin oh, cool, ça fait vraiment le pigeon de paris on hein, dirait vraiment les pigeons ouais, de paris les... Attends je vais essayer un peu, même moi les gars je vais te jouer Mais j'avoue eh, ça pique hein Franchement ouais, ça, ça pique, pique hein. Trop, hein Non mais tu, je devrais, tu devrais pas sortir oh là là, Ah je vais voir sur le bas je sais plus c'était où le magasin pour acheter, euh, pour acheter, euh, pour acheter euh, ça, Je vais acheter ça y est déjà juste pas... dans le labo de PP Ok mais maintenant elle a changé de, de prêt Ah, je crois que t'as raison, faut retourner euh, se battre. Hein. Bah bon, oui, c'est ce que je te le disais. Ouais, mais t'as commencé à jouer à... dans quelle année toi Ah, j'étais, je sais pas. Euh... Mais, euh, enfin, pas de... Presque à sa sortie, je me même plus quand est-ce qu'il est sorti, mais c'est. 1992. Non, quand même pas. Ah, hein. mais... Non, non j'ai du jouer ça en... je euh... sais plus quoi, j'ai dû jouer ça en 99 je crois, un truc comme ça, je sais tu pas intéressé de... Oh donc ceci comme échantillon. Sacha, tiens, potion Des potions magiques ma Ah non, moi j'ai joué il y a longtemps, mais... Ah, pas ah pas mais bien. oui, je sais Il y a des années que t'avais joué Oui, j'étais encore euh... j'étais où J'étais encore... T'étais euh... jeune encore Moi j'étais au collège, je crois. C'est début, début, début du collège. Tu connais 8 ans J'avais un peu plus que 8 ans Hein J'avais un peu plus que 8 ans Mais je sais oh, tu avais en 5 ans, t'as commencé depuis 11 ans, t as... T as depuis onze ans. Ah tu... oui, je suis au collège Ah mais oh. Non non non, disons disons je me suis trompé ah on va acheter des bah oui parce que t'étais né le 31 on acheter... juillet. On va voir si a de l'argent, on va acheter les poké... pokéballs. Oh là là, s'il te plaît, s'il te plaît, il y a de l'argent. Ouais ah oui c'est soigner Pokémon. Je crois que c'était pour euh. On va soigner la mèche. Oh ah, comme ça il aura de la force pour les attaques. Ouais, comme ça il aura de la force. Y a combien de pokémon Yann qui existent Ah je sais même pas moi je, je suis resté bloqué à... Je sais pas moi aussi je crois qu'il y a un million Ah bon je sais pas moi je suis resté bloqué à, à plus ça... à un million hein. Arrête Non mais... Moi je suis resté bloqué à... Tiens, là c'est. temps. Ah c'est un, ah, un quoi celui-là Un nidorant. Je sais même plus si c'est un boss, c'est mal ou femelle. C'est mal ou femelle c'est non, non non non, c'est pas un boss. Non mais c'est mal le femelle ce symbole là, ce qu'on voit là. C'est quoi pas. Pas. Euh, En tout cas, ouais. Ça va être pas mal là. Nidoran mi attaque. Gros yeux Si, un petit peu je crois non non mais ah oui, j'ai pas fait de son ouais. griffe toujours pas ouais oh, pourquoi tu me positionnes Ah il me positionne en plus il est malade Quand il me positionne dessus il est malade, il est malade moi tu là, là non pas rugissement il est tout mort griffe ouais de toute façon les batailles on va essayer avec ça ah. pour ça Vas-y continue oui. Ah, ah c'est pas une musique de Pokémon ça Ouais c'est musique de quoi Final Fantasy Roman Sept 7 moi ouais, euh... maintenant je sais les chiffres romains. Ah oui, d'après que c'est pas les chiffres romains, on les connaît. Ouais, vite. Ouais. est niveau aimot... 7. Elle plus de force, défense et de la vitesse. Oh merci. Merci, Salamèche. Attends, Vas-y. Ouais, hein, Il va à gauche. Ouais, Il va à gauche. Okay. Je sais même pas en bas où les gars. Franchement, j'ai rien à jouer à un jeu comme ça mais voilà, on bon, même pas des pokémon aussi ça va quand même bon, sinon, parce que ça va oh, ratata ratata tu connais moi ouais, je connais ouais il a l'air nul ratata oui tu sais hein il est nul ratata bah il est pas terrible ratata ouais il faut mais... essayer de trouver un truc pour attraper des pokémon là ouais je sais mais des... ouais faut que ça... Oh, regarde il est déjà bientôt mort ratata ouais avec un coup un coup un coup et il est bientôt mort ah mais c'est ouais. quoi ça là il attaque pas ratata ennemi écho et chaos ouais chaos je sais 24 points voilà. Oh là là, je gourdis, non. Oh c'est pas comme un jeu. Non, là, de faire. Ah oui, tu peux faire ça, ouais, parce que c'est une meilleure que fait fais sa rapide. Attends, voir. Ah. Oh là là. Allez, okay, j'essaye pour moi. Pokémon. Ah, c'est la première fois, que je l'ai même pas cette carte. Putain, je ne me souviens pas ce Pokémon, là, Pifabec. Pifabec. vraiment un nom de ouf, hein. franchement. Ah, je trouve qu'ils auraient dû laisser nos... Nos enfants, ils les noms anglais. Ils ont choisi de nom. Rugissement. Il a mis un rugissement. En fait, ça n'attaque pas les rugissements. Non, ça fait perdre de la force. C'est-à-dire quand tu lances le rugissement, toi, tu perds un, peu... un peu moins de force quand tu vas taper. Euh. Je mets le rugissement. Non, griffes, c'est pas grave. J'ai bientôt plus de griffin. Hein. Il me reste, je sais pas combien. Il me reste 25. Je non, crois. il y a encore de la marche quand même. Ouais, je sais. Je crois qu'on retourner chez Sacha, à mon avis, je sais plus ce qu'il fallait faire. Ah, je vais quand même pas sortir une notice sur Internet, une solution sur internet pour un Pokémon quand même. critique à tes ouais J'avais peur que tu m'arroses mais ça a été. Mais non, j'ai j'ai terminé d'un coup hein. Ah encore. Un... Oh my god. Et se faire. Ah ratata, ratata. tiens, je te laisse toi parce qu'il a l'air facile. C'est qu'il est niveau 4. À niveau 8. La en 62 coups ça va le faire. Ah oui, des coups c'est aussi ça. Anthony il en charge, et hop, bye bye que... Adios amigos, on veut jamais te voir T'es nul Viens, on va la mettre un peu vite oh Ah c'est mieux comme ça, oui là, ça Ah mais oui Ah j'ai passé en mode pas Game Boy Color les gars là ça fait moins mal aux yeux. déjà Franchement, j'ai super mal aux yeux là. Ah, tata. Ouais, non, là, mais ça le met ça part des UV. On a passé un mode Game Boy Color. Griffe de coups je sais. Quoi de coups, deux coups, deux coups. de coups Mini. Pourquoi j'ai perdu le PV Parce que il t'a attaqué, je crois. C'est pas. Non, non, depuis que je l'ai vu, mais il a pas su par chez vite Bah bon. Attends, vous allez en bas, il y a un chou là. vous en bas. Allez, en bas. Pour chez lui, ouais. Ok, ok. On va voir si, si elle marche bien. Regarde voilà. ah, même je faire en encore. Ah. Merci, je dois recommencer mon attaque. Tiens, prends ça. Wow. Merci. Merci. Merci. Allez. Vas-y, ça, ça va. Ça te faire 25 minutes qu'on joue et. Oh wow, ma On a rien fait encore. C'est vrai qu'à l'époque c'était violent les jeux. Enfin, ouais, maintenant. Non, niveau de... oh, cool. oh, de cool. Ouais, maintenant. Ouais, maintenant. Ouais, maintenant. Ouais, maintenant. Ah, c'est bien un peu plus... Non, non, t'inquiète, c'est sympa. Ouais, c'est un peu trop que ça, mais... Ah. Que ça, ouais. On va aller... On va aller ici pour, prendre... pour reprendre la force à faire un match. Alors, Allez, ma Ratata Ratata, ça va, il j'adore Bah, ça va être beaucoup. Cool, hein. Ah, je crois qu'il a gagné une technique là. Attends, attends, il charge, ok, ça, on s'en fout, tu me mal un peu. Ah, Flamèche, il a gagné. Allez, on teste la mèche sur un ratata qui est quasiment fini. Allez, c'est parti, bye. On ouais. Voilà, le ratata est KO. Oh, merci. On va aller à l'hôpital. Euh... La faille de tomber la terre, pensez pas de bouger de partout. Je devrais faire une sieste et enfin une sieste. Okay. Ah, bien, toi et tes Pokémon, vous êtes en pleine forme. Attends, Je vais aller plus vite. C'est injouable, euh, les gars, à l'époque, c'est vraiment injouable. T'arrenne, c'est micro, là. Alors, c'est le dernier Pokémon du prochain. Ouais, c'est bah, tu peux pas prendre. Ah, déjà, c'est pas très vieux, il y avait, un il y avait des mails à l'époque, donc c'est pas... Ah si, c'est vieux, mais... Okay. La prinette. passe s'il te plaît. Ah je crois que c'était pas le bon. passe son fils fiche. Parce qu'ils sont pleins de farmes maintenant et je crois qu'il va récupérer. Ouais, de... Il a récupéré des PV La mèche Allez, bye-bye Bye-bye Oh, ça là, il est très fort, la mèche hein. La mèche, il est fort, hein Ouais, on va utiliser la mèche que vous. Ouh là là C'est pas une charte combat parce que c'est claqué, ils sont nuls les Pokémon. Okay. Ah, ouais. La mèche ou quoi? On va aller plus vite. Euh... La mèche! La mèche! Ah On peut se dire mon micro, parce qu'il est un peu loin. La mèche! Bye bye! Bye bye! Non, mais toi, tu le dis bien, hein? Ok, ok, fallait pas lire. Allez pas. Ouh, encore. ouh, ouh, Ok, ouh, flamme, La mèche, lance un ouh, c'est ouh, ouh, ouh, ouh, rugissement, Pourquoi Attaquer de 2 oh encore, juste là, oh qu'est-ce que je peux jouer à va faire là? Enfin, flamèche, hein, pas de temps. Attaque par La flamèche. Franchement, mon avis, les gars, moi je peux même plus. Euh, tu sais, je, peux faire, je peux faire grief maintenant. Moi je peux même plus jouer à ça. Je joue, je me force, mais franchement, c'est quand même vraiment très dur. Hein. Ah, je me force à jouer t'as pas dû faire ça j'ai dû faire griffe à la fin ouais ouais ouais ben là on va retourner au lit choix enfin, donc là vas-y regarde, guerre Des Pokémon enfin les Pokémon le Pokémon il y a qu'un seul ouais je un peu attention au quai soin Alors, voilà. ah ouais ah c'est lent, franchement c'est lent À bientôt, ciao, bientôt. Waouh. Ah, on a fait fais ça. Ouais. Ah, tiens, y'a un vieux. Ouais. Parce ça, en, fait, fait en, fait, fait... Fait... en fait, ils ont des Pokémon. Ouais. Le euh, popo aime aussi les Pokémon. Ouais. Et hey, tu trouves des mots, c'est difficile. Hein tweet, tweet, tweet. Il y a Twitter, à quoi, ou quoi. Je sais pas Un tweet, un tweet. Euh, le com... le bon mot que tu parles, je crois. Ça, ça va être pour des Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah. Ouais. Ah, shop. On va acheter Pokéballs. Ouais. Oh, alléluia. Tu connais le professeur Chen, Ça commence bien d'arriver. Peux-tu le la lui apporter Sacha obtient le colis de chêne. Oui. Ah faut ramener, ouais, faut ramener au professeur chaîne. Cool, tu diras bonjour au professeur chaîne de ma part. Oui. Ok. Oui. Vas-y, je te laisse. Oui. Oui. Heureusement, ok. Heureusement que sur les émulateurs, il y a l'avance rapide. Hein. Oui. Attends, attends, on va parler au monsieur parce que tu peux peut-être te battre trop tard. Attends. Non mais celui qui est ici, c'est pareil. Ah, bah, on va se taper un combat, je sens. Je sens qu'on va se taper un combat. Je sens, moi aussi. Non, ça va. Non, non, non, non, non, s'il te plaît. Ça plaît. Je va. vois sur le de l'eau. De la hausse. C'est un, un miracle, on ne s'est pas je taper peux... un combat, toutes les fois que. C'était par-dessus. C'est dingue. Non. je peux revenir plus vite. Ah, bon palette. palette, de cette façon. Vas-y, pars. En bas. Voilà. Retourne à professeur Chen. Non, professeur Chen c'est en bas. Oh, je sais. Pas de Pokémon. C'est un lien que t'aies pas eu de Pokémon. Oh ben non, j'ai même pas... j'ai même pas combattu les Pokémon. Ah, t'es obligé de bouger partout comme ça ouais, ouais je, je, sais. Sais. je suis. Je suis. Ça non mais c'est professeur professeur Chen. C'est Jessie C'est là, ouais. là Je J'arrive même pas à montrer Attends. Non, faut jouer qu'elle Croix, faut pas jouer que euh... je sais qu'il c'est pas jouable avec je sais que... Ah ben là voilà. Bonjour Sacha, comment va ton Pokémon Je crois qu'il t'aime bien. Tu m'as l'air doué pour entraîner les Pokéballs hein, Comment tu as quelque chose à oui. me donner Sacha donne le colis de chaîne. Ah, c'est la Pokéball que j'ai commandé Merci. Je j'ai eu mal, tu crois que tu m'as un peu, vois. Ah, je pense, ouais. T'as bah pas Ah hein je crois que ça aura une petite couille. Pourquoi tu m'as appelé bon, J'ai une faveur à vous demander Ah ouais, vous, c'est de demander Fais rond Ouais je sais Demandez ouais Il y a sur ce bureau mon une invention de pokédex. Pokédex. pokédex Il enregistre des informations sur les Pokémon Rencontrer ou capturer. C'est comme une encyclopédie. Sacha et Régis prenaient ses Pokédex. Sacha obtient le Pokédex. Ouais, tu vois, c'est un robot qui dit comment ça s'appelle. Euh, Qu'est-ce qu'il fait que Ça un guide complet sur les Pokémon du monde. Je suis trop vieux maintenant. Mais au C'est pourquoi je veux que je vous, terminez, vous terminiez, vous terminez mon travail. Non. Allez rouler jeunesse. Que la grande quête des Pokémon. Comment? Il n'y aura pas. Un... Commence. Euh... Ah Pokémon, oui. Mais mais c'est un nom anglais donc il n'y a pas de S. Oh, Pépé donne des. C'est un nom propre aussi. Enfin, je crois, Et hein. as oh, hey, quand tu fais des vidéos, ça dure combien de temps ces vidéos Une heure, une demi-heure pour ça Mais des, des fois il y a une vidéo que ça fait que ça a pris deux heures. Ah, ouais de heure, heure. et... ouais, on va pas faire deux heures. Je pense qu'on va faire une heure, déjà ça va temps. Après on verra. Vas-y, Sacha, c'est clair, j'ai pas besoin de toi. Minable. Ah ouais Oh ouais, il m'a appelé Minable Je vais te voler la carte. Une, carte à, une carte à ma soeur. Et je vais dire de ne pas t'en donner une Yark. Oh ouais, il a l'air couleur, oui. Tiens. Oh j'en peux plus, peux plus. Ah, bon. Attends j'ai un truc. Non ça c'est pas terrible ça c'est pas terrible c'est pas terrible non ah elle a toutes les couleurs tu veux, oui. rouge Mario là version Virtual Boy on dirait pas du son, là rouge du mort, euh, Mario foncé ah c'est quoi ces version c'est quoi Bon je laisse la version mais s'il te plaît En fait c'est comme cool, Zelda exemple, on va mettre. Euh... Euh... on va mettre euh, la couleur qu'il y avait avant Ouais, toutes ces couleurs de ouf là. Les on la courte derrière qu'on avait Ah mais oui c'est ta faute Ah c'est celle-là Ah ouais Ouais celle-là ça me fait mal au dessus celle-là Attends on va mettre plutôt Voilà garde celle-là Ouais ça est bien Allez, okay. ouais, vas-y. Mes pokémons, mes pokémons. Ok, on prend un combat. Contre la tata. Attaque. Attaque. La mèche. Normalement un coup celui-là. Ouais. ouais. ouais. Coup critique. Elle semble m'attaquer comme ça. Ouais oh, ah, t'as oh. gagné, t'es du niveau 5, t'as hein, eu niveau 9 hein. Ouais mais maintenant hein. Ouais au début j'étais niveau 5. Alors euh... Euh... J'ai peur hein. Ah ouais j'ai déjà passé la peau. Regarde, tu vois pas un combat pour rien ce que t'as fait là. Ouais, désolé, oh là là. Top le niveau 1, oh non, niveau 3. Ça va, moi, j'ai quand même, coups, ça. Non, ça a pas un niveau 9. Ouais, de ça. Alors, pas de C'est elle, les niveaux, c'est important, oui. On a un coup. La, la mèche ah ouais ah il a... De coude de coude. il a résisté à la l'attaque alors midi waouh waouh waouh perd sa défense bon c'est pas grave ouais non mais devrait pas te faire autant baver un ratatard. Y'a raté ton ennemi et K.O. En gagne 24 points d'expérience. Ouais ouais, 10 niveaux, ouais, niveau, ouais, 10. De niveau 10. Niveau 10. Non, il ne peut pas. Non, tu vas à sa droite. Attends, attends, recule, Recoule Recoule C'est oh, un recoule. oiseau attends, attends, j'ai fini Bye bye Bye bye. C'est bon On va chercher un pokédex euh, Des pokéballs plutôt Descends, oui. descend, on va à droite Chapeau. Mais... Je on où... maintenant voir bah, bah, si tu peux acheter des, des euh, à gauche un Salut, Acheter, ah oui, acheter pokéball ah oui tu peux en prendre, prends -en quelques, prends-en Ouais je prends pokéball Ouais prends plusieurs Ça euh... pas valide et après tu verras Tu en prends, oui Et monte maintenant, monte Ah non prend pas une par une, on va mettre 3 jours euh... Comment faut faire Bah tiens je vais prendre Attends laisse moi faire Ouais, tu peux aller eh, avec les Pokéballs, hein. En fait, c'est Final Fantasy, en fait. Déjà, ils disent des gros mots. C'est pas de gros mots, là -dedans. Mais non, c'est Final Fantasy. Ah, ouais, peut-être, ouais. Ben, oui, il dit Final Fantasy 7 Hop, café a fait... il nous a bloqué, lui. Ah, mais oui. vit. Ouais, c'est qui, lui Pourquoi on nous suit, suit Ah, c'est quoi, ça ah c'est une arène Là, Ici essayer tu peux affronter des dresseurs je pense et une arène alors je sais plus c'était si euh ah, fermé attends attends je peux te passer cas comme combat je te passe que Tiens, -y, -y. Ah, merci un, un, un... Tu mets un coup et après tu l'attrapes, griffe voilà. Et après tu lances une Pokémon, un Pokéball. Lance une Pokéball. Poké poké poké ah, tu m'as rendu du mal, tu crois Non, non, très crois. en arrière. Tu es obligé. Pokéball. Pokéball. Est-ce que tu as attrapé Est-ce que tu as attrapé Dis oui, oui, oui. cool. Explique-moi. Capturé C'est oui oh, expliquo que as capturé hein C'est pas Mewtwo hein Je sais ah, hein, c'est pas Mewtwo, hein Mais non parce que euh, Mewtwo c'est le dernier poste, oui Merci Non, on donne pas de surnom. Non, Non, c'est non. Moi je veux l'appeler Liliane Mon prénom à moi. Ah il a Spico ah, attends, euh, euh, qu'est-ce qu'elle veut dire, eux Jade, vas-tu dans la forêt de Jade C'est quoi, mon ça Mon poussin Fais bien attention, c'est un vrai labyrinthe. Oh mon god, oh my god Ok, ok, de toute façon, je suis fort à l'éteindre. Pas à lui <rire> Pas à lui pour voir ce que veux dire. Je suis ici avec des amis, Ils sont ici pour se battre. Oh, hein. c'est un pokémon Ouais, ah, mais je peux pas dans l'autre, ça c'est bon, Ah <rire> Un coco fort Coco fort niveau 5, hein En avance, la mèche Non d'abord faut le baisser un peu je crois. Euh, ah mais je crois que tu vas tué tuer là, avec ça. Ouais, t'as ouais. Ouais, pas vu l'attraper. C'est très efficace. Mais t'inquiète quand même, on a deux Pokémon. Ouais, mais c'est pas.. <rire> ah tiens Pokémon, ça c'est un Pokémon. Ouais ben elle s'en paye. Ouais, c'est pas un amira. descends bas. Bah, ouais, c'est pas ouais, à pas gauche. Un ouais, pourquoi je vais à droite? 3... Ah, mais oui, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe de. Ah, malades. bah c'est bon, tu vas voir. Attends, laisse-moi faire. C'est un labyrinthe de malade. Non, c'est pas un labyrinthe de malade. Il y a pire que ça, Yann. Je suis d'accord de Pokémon, je ne peux plus attraper de Pokémon. Pokémon. Il t'en faut toujours un max. Alors ah, je... ah, attends. Ah tiens, il y a un combat si tu veux. Eh, hey, mais tu as des Pokémon. Ya, yeah, à l'attaque. Scout yeah, à l'attaque. Ta, Scoot veut se battre. Scout fait appel à... Aspico Oh, wow, c'est facile, tu vas, tu vas travailler, parce que c'est pas ton Pokémon. C'est la mèche, lance flamèche. Vous voyez, ce facile. Ouais, c'est encore le début. Hein. Est... Il est très long ce jeu. Il était très, très bien à l'époque. J'aimais bien à l'époque. Allez, ah. ouais Scoot va, ah, il y a encore, ça finit pas. Scoot va appeler. Ah oui, j'ai pas vu qu'il y avait deux. Regarde, il y a deux Pokéballs donc. Ah, la pêche fait pour Non, je change pas de pokémon, il perd le, poké, on le même, non Euh... Non. Je oh, il a l'air je crois. Non, non, non, non, non, non, eh oui très très Très, très efficace. C'est juste... Comment ça est hein euh, Pokémon Depuis que t'as fait, à l'époque... Moi, oh, je ouais. suis au niveau 1 <rire> non, non je suis nippon Oui, arrivera pas Ça, ça gagne 60, je sais pas quoi... 60 trucs bizarres Ouais bizarres On va pas aller là, parce que je un Pokémon tu veux nous attaquer. Ah, non, bien, bien. Ça ah la la, un arme garant. Pokéball. On va voir ici s'il y a un Pokéball. Mais là tu en fais le truc là. Hein. Ouais, tu vas faire un combat hein. Va à droite. Oh là là. Oh my god Ah lui je l'ai déjà. Tu veux dire vite ah non, c'est moi qui. Attends, j'ai essayé de trouver le chemin. J'ai trouvé le chemin. Vas-y. Ah, cool, et ni et chaos. C'est moi qui 29 points d'expérience. Toi ouais, t'as la première, je crois. Ouais, bon. ben, voilà. Ah tiens, par contre là, on en a pas. Attends. Oui, attends, attends laisse-moi le faire cette fois-ci. T'as fait tout à l'heure. Chacun son tour. Même si chien me fait pas kiffer celui-là, mais... Arrure, bon, on, att on attrape. Allez, Pokéball. Chatise, Pokéball. Non. Presque. On va essayer. Tadam, ah top cool, cocofort est capturé. On se fait son Pokédex. C'est vrai. Attends non. Maintenant on va garder ça la mèche. Jusqu'à quand il est mort. Jusqu'à quand on le retrouve. Vas-y, passe la boîte et mon GPS. Tiens, oui, pas voilà là, wop, wop, une minute, on n'est pas, pas pressé. pressé. <rire> je me souviens, hein, ça, ça, ça mangeait beaucoup de piles la Game Boy à l'époque. Beaucoup, beaucoup de piles. Ouais, euh, il a deux, Ah oh, mais non, non, non, non, non, non, non. Oh, lui, il est niveau 9. Mais quand même, je, vais, je peux l'attaquer, il sera mort déjà. Oh, pourquoi j'ai mis, je mis crois n'importe quoi Astico! Le... Voilà, bye on bye est là! Bye bye! très efficace. C'est un mèche gagne. 99 points. L'expérience. <rire> Sacha a vaincu. Scout! Oula, voilà. j'abandonne! C'est trop fort. Sacha gagne. 90. Sacha gagne. Blablabla, je trouverais peut-être que c'est parfait. Je cherche le cher jeu que j'ai, voilà. je cherche le jeu. Bon, on va parler à, à la vieille ou le jeu, je sais pas c'est quoi. Je sais pas, parce que c'est tellement que c'est... Ah c'est un vieux, tellement ouais. ah, ouais, que c'est mal dessiné. C'est pixelaire tout à l'heure. Mais tu fais là, je comprends pas. As-tu remarqué sur, les, sur euh, les buisses, sur la route c'est une technique, technique secrète de qu'elle est C'est quoi Je ne sais pas. C'est quoi de le dire, s'il te plaît On a ah, parlé, mais je ne crois pas qu'il ait à dire. Ah, il ne va pas te dire. Bon, je ne sais pas c'est quoi, mais... C'est mmh. bien. vu qu'il y a partout tous les Pokémon, mais ça, on savait. Ah. le savait. pas les passer par là, à droite. Oh mais il passe. apparaît. Samèche lance flamèche. Ah non. T'aurais dû faire griffe parce que tu l'aimes pas ce Pokémon. Ouais mais il a l'air un peu nul. Ouais mais il faut tous les prendre, on s'en fout il faut tout ouais, si, Tu ne voulais pas te rappeler tous. Oui, parce que je suis un bouteille. Non mais on va tout là ou quoi Non non mais attends attends il y a des trucs à visiter c'est. Attends déjà va se va parler ici. Aide de tous les RPG, il faut parler à tout le monde de RPG. Ouais mais change de citron, je ça oh, changer de citron. Hein. Comme ouais. ça de suite, un bouquin enfin tac bon on s'en fout. J'avoue que je suis là, cette maison là, j'y suis allé un peu pour rien. Parce qu'il dit, oui, tu sais ce que je fais non, je sais pas. Je vais pour repousser. Les éloigner. Pour les les Pokémon de mon beau jardin. Ok, on s'en fout ce que tu fais. On s'en fout. On s'en fout, fout, mec. Par contre, ce serait bien. Tu sais, vous Ah bah oui, genre, je, je me souviens même il y a rendez-vous dans le film. Ah ouais, bye. bye. Tous les Pokémon pique du nez. Moi aussi. C'est même dans mes régimes. Bon, je vais un Pokémon. On va mettre soin pour qu'un. Euh, non, pour... pourquoi? j'allais dire thérapeute? N'importe quoi. Ah, on va, on, va, on va sauvegarder, tiens, voulez-vous sauvegarder, oui. Ah, ça fait une heure, on va pas arrêter, on va arrêter. pas le temps. Attends, j'ai pas une heure, quoi, j'ai... Non, ça, je vais... j'aime je pas. Tiens. Non, mais va dans la maison, tu fais quoi là ouais, fiche Bah, non, si, des fois, c'est là où ça continue l'aventure. Ah, euh, 50 trucs de, de, de. pour un ticket pour un enfant. Voyez-vous, entre. Vous... Ouais, Vas-y, rentre pour voir, c'est quoi qu il y a dedans Parfait. Non, non, tu vas pas te taper, tu vas pas quitter. Ah, c'est un musée en fait. Non, t'as peur. T'as le vieux Ouais, c'est pas fois pratique. Moi, c'est quoi Voici un petit dénoué fossile. Ah, c'est quoi un fossile Non. C'est le squelette des dinosaures ou tout ça. Ah, d'accord. Des vieux squelettes. C'est des vieux squelettes. Nous faisons une explosion sur l'espace. Pierre Lune Ouais, et alors Et alors, Pierre Lune Qu'est-ce qu'il y a 20 juillet 1969, l'homme a marché sur la Lune. J'en ai acheté. Et ah ouais, c'était à l'époque des couleurs, cool, hein, ouais, carrément. Bon, on va descendre en bas. Ah, tu descends en haut Hein Tu descends en haut où en on va Où ça en bas Ah oui on va, on va, on va descendre dur hein quand même, c'est dur de rejoindre un vieux jeu comme ça On a dépensé 50 trucs pour rien on a dit, Tiens Ouais 50 trucs pour rien Oh la prochaine fois on va juste voir C'est quoi ça Et après on va se casser Tiens Allez arrête de champion je ne suis pas dresseur mais conseiller pour le truc laisse moi mener à la victoire bon on va le tenter hein, mais je pense qu'on va se faire défoncer à mon avis hein. ouais, ah, sais. Ouais. une minute gamin tu es ouais. encore loin de pierre oui. tu vas devoir m'affronter La oh, trois Pokémon ou ah, ah, Non, c'est bon. deux. Ça à. Topiqueur. pique oh, Ah, Oh, il est niveau 11 comme moi. Attaque. Attaque. Je vais retourner, pour soigner un Ah ouais, là, lui, commence à faire mal. Hein. Ah ouais, ah voilà, il est bientôt mort. Ça, ça, ça lui apprendra. Flamèche. <rire> Topicami lance griffes. Oh mais... Flamèche <rire> lance Flamèche. <rire> Flamèche gagne 190 points d'expérience. Flamèche continue au 12. Bye! Nice. Je vais non, appeler Sabelette. Sabelette, c'est qui, je crois? Je ne comprends même plus beau ce que je fais. Euh... Non, on va gagner Ah, c'est lui, Sabelette. Tiens, on va faire ça. Flamèche. Ah, lui. Il va être dur, lui. Ça. Lui, dur, lui, lui, il va être dur, lui, il va être dur. C'est Qu'est-ce qu'il fait Qu que Hop, bye bye ça Ah, ça a échoué Ah, c'est échoué, oh le Ah, parce qu'il a perdu la précision à force. Voilà, c'est bon. Gagnez Ça, j'en le 13! Oh, nice! Hein ouais, c'était. J'ai dû te laisser passer, c'est chacun qui gagne. Ouais, c'était un peu dur. Ah, là, c'est Pierre. Est-ce ouais. qu'on va? Monsieur le champion d'Argenta, je vais en croire à la grande résistance de la Pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont des éléments de pierre. Ah je veux toujours oui. te battre avec moi, très bien. Regarde, c'est bon, on va perdre là. Ah ouais, je crois, je crois, je crois. Là, là, c'est sûr qu'on perd là. Ah, là, t'es sûr. En plus, ça ne vous a pas sonné avant. Pierre fait appel à Rakaillou. Ah non, c'est Rakaillou. Ouais, lui, ça va y aller niveau, niveau de Je n'en ai. Je crois qu'il une potion, il a une... Ouais. Ce n'est pas très efficace, à commence une charge pourquoi ça, ça va être efficace Griffe C'est pas très efficace. Boule armure c'est la potion. Hein. Oh, pas... la Attends, on peut encore résister un petit peu. Est-ce qu'on va le battre Pierre C'est pas très efficace. une nuance, boule armure. Allez, encore un. L'attaque de l'académie a échoué, waouh Waouh C'est de, est... Pas de bière, hein pierre ouais, Les pierres sont dures hein. Tu connais le personnage pierre dans, la, dans le dessin animé ou pas Ouais, je connais. Tiens. il là... La... Oh là là. Ah là là Ah là Ah il là serait... il Ah perdu ton Pokémon Ah là là là. C'est faire. Et là tu vas se griffes le prochain, ça devrait le tuer non. fais griffes normalement avec griffes c'est vraiment bon bye bye bye bye ah non n'est pas très efficace tu vois. ah c'est comme une voiture c'est comme une voiture je croyais qu'il aurait rappelé Onyx ah vrai. mais je connais Non, je ne cherche pas de Pokémon, non ouais, Vas-y. Fait... Je... Voilà, je le savais que c'était lui. Oh, ouais, lui, il est niveau 14. On n'a pas le choix. Bah non, on fait... Ah, moi, t'as fait griffe. Ah... Ah, oh oh ça... La... ça va être dur là. La mèche en ce moment. Flamèche. Ça va être dur là. Les gars, je sais pas ce que vous avez appris d'aller se battre tout de suite. Contre lui. Ah si, ça va, coup critique. Là, la chance. Vas-y, fais Flamèche euh, encore. Flamèche. En fait, la mèche c'est bien. Alors, ce ouais. n'est pas très efficace. Non, mais il n'y a pas le choix. C'est ce qui fait le plus. On euh... la sauce. Ah tu vas casser les oreilles là. Ça va me et KO. Bon, on va t'en qui Aspico ouais. Ça va rien les gens. Ouais, oui, Darvena. Ah, un coup. Ah, même pas un coup presque. Hein. Bon, bah... Il a été mis à Perdu, oh, bon c'est bon à perdre c'est sûr. Ouais on va perdre les les deux Pokémon ça sert à rien. Hein Confort, ah il sert à rien Confort euh... ah c'est bon on avait perdu il fait même pas c'est vrai qu'il fait pas d'attaque Confort ça sert à rien comme Pokémon ça. On oh, va essayer ça. Oh, armure ouais mais bon j'avais gagné hein. Hop bye bye. bye bye, on est mort. Bon, on a perdu, hein Bon, oh, oh, oh, on va recommencer. Je ne sais même pas comment ils sont. Oh, je plus bon, on sauvegarde et on continuera la prochaine fois. On va sauvegarder et on continuera. La prochaine fois, tous ensemble. Ok, j'espère qu'on va le battre. Hein. Bah, j'espère okay. aussi. Bon, les gars. Les gars. Z les, et les guys, Les gars guys. Guys. Guys. Guys ou guys gars Gars. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle t'a plu, la vidéo. C'est un peu euh, vieux, ça pique les yeux. Mais bon, on s'est bien amusé. Ouais, bon, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas et activez les claves de notification. Bye, ciao tout le monde.